Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo, un nouveau dog news, le premier de l'année 2021 pour parler de la série The Last of Us par HBO puisque oui, cela fait pratiquement un an qu'elle a été annoncée et nous voulons tous des informations. Vous les voulez, on les veut et bonne nouvelle, cela devrait bientôt arriver et même très bientôt si l'on en croit les deux producteurs Craig Mazin et Neil Druckmann. Tout part d'un tweet de Craig Mazin qui répond à un internaute en lui disant que oui, il y aura bientôt des informations modestes autour de The Last of Us, mais que pour le moment il travaille dur pour écrire et pour, on le sait, d'autres trucs. Mais en réalité, non, on ne sait pas de quoi il veut parler, il veut juste nous teaser. Et que en fait, le tweet qu'il avait pu faire la semaine avant concernait pas la série, mais les nouvelles choses, les nouveaux changements au sein de la gouvernance américaine. Mais en tout cas, Craig Mazin précise que dès qu'ils pourront partager des choses sur le projet, ils le feront. Et le plus intéressant, c'est de voir que notre cher Neil Druckmann, donc qui est devenu maintenant le, le co-président de Naughty Dog depuis quelques jours, il va lui aussi de son teasing en répondant au tweet de Craig Mazin en annonçant bientôt. Donc cela voudrait dire que les informations autour de la série The Last of Us devraient pas trop tarder pour rappel, cette série a été annoncée l'année dernière aux alentours de mars 2020, mars-avril 2020. La signature avec HBO qui a officiellement commandé la série a été faite en novembre dernier. Et cette série devrait être une production en collaboration entre Naughty Dog, notamment Neil Druckmann et Evan Wells, les deux coprésidents de Naughty Dog, mais également PlayStation, Craig Mazin qui est quand même le producteur et réalisateur de la série Tchernobyl, mais aussi Caroline Strauss qui était la productrice de la série Game of Thrones. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de beaux monde qui sont sur ce projet, pour le moment, malheureusement, on ne connaît pas grand chose, on sait qu'il devrait y avoir au moins deux saisons et que la trame de cette série devrait reprendre les aventures de Joel et Ellie dans The Last of Us et The Last of Us Partie 2 avec des moments inédits qui n'ont jamais été montrés dans les jeux. Malheureusement, pour le moment... Pas de casting et toujours pas de date de diffusion. On sait que donc que pour le moment, ils sont en pré-production avec l'écriture de la série. Et en tout cas, on a vraiment hâte d'avoir des informations qui, on va pas se mentir, et Craig Mazin l'a annoncé, ce seront des informations modestes, donc pas quelque chose de fou non plus, mais on a quand même hâte. Voilà pour cette petite information express de ce début d'année 2021. Merci à tous en tout cas de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite sur notre site et nos réseaux sociaux parce qu'il y aura plein de choses qui vont arriver et sans doute pas mal d'actualités. Salut à tous